Vidéo de démonstration de l'étape numéro 5. Procédure pour installer la dernière version des programmes. Il est important d'installer les dernières versions des programmes de Microsoft 365 car ils contiennent des fonctions euh, qui ne sont pas disponibles ailleurs, comme par exemple la dictée vocale ou le, le lecteur immersif. Pour ceci, avec un navigateur, vous allez à l'adresse microslogin.microsoftonline.com et comme d'habitude, vous entrez les identifiants de l'élève. Entrez le mot de passe et cliquez sur « Se connecter ». Cette fois, vous allez tout à droite et vous choisissez « Afficher le compte ». Dans le menu de droite, vous trouvez « Application Office ». Cliquez dessus. Ensuite, vous pouvez choisir l'option « Installer Office ». Ceci télécharge un programme d'installation qui correspond directement à votre ordinateur. Et une fois téléchargé, vous pouvez cliquer sur ce dernier qui va vous proposer les étapes d'installation et de mise à jour des produits Microsoft Office. Ça va durer un petit moment car le téléchargement est assez important.